Chers traders et investisseurs, mercredi 30 octobre, bonjour. Écoutez, c'est une journée spéciale aujourd'hui. En, en effet, nous sommes dans un typique marché d'attente. Le monde entier attend les résultats de la Banque centrale américaine ce soir, ainsi que la conférence de presse, euh, et leur position exacte sur la baisse des taux, qui est attendue par la quasi totalité du marché. Et donc euh, nous ne devrions pas voir grand-chose de très excitant cet après-midi, tout comme ce fut le cas ce matin, le marché est resté relativement atone. Nous verrons bien, mais ce sont ça fait partie des journées d'attente qui ne sont pas très agréables pour le day trading. Donc pour le moment, nous ne changeons toujours pas d'opinion sur nos objectifs à venir. Mais attention à toute nouvelle inattendue qui remettrait en question les objectifs que nous avons pris il y a quelques jours maintenant. Dans ce contexte ce matin, nous avons réalisé trois trades gagnants sur trois accompagnés de deux médailles et un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous espérons une après-midi ou un après-midi un petit peu plus actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée. Et à demain.